Wesh gars, c'est quoi ça Ça semble crever, c'est quoi ce bordel Ah, ça. Tiens, tire, tu vas comprendre. Une souris verte en cavale qui cache le matos sous ses poils. Euh, déterre la souris, déterre la souris, déterre la, déterre la, déterre la, déterre la souris. Je l'ai attrapé par la queue, elle me dit je ne cacherai rien, monsieur. Mais j'ai senti la souris, j'ai senti la souris, j'ai senti le chip dans le cul de la souris. On va la fumer Fumer la souris, fumer la souris, fumer la, fumer la, fumez la, la, souris, fumer la souris la souris, tu la, la, la, la souris, la la souris, fumez la la souris, fumez, fume, fume, fume, fume, fume, fume la souris, tu mets, tu Le katana Je découpe la souris Je prends le cutter, j'agrandis mon sourire Mette de souris, roulé dans un spliff Je t'en proposerai Boto, tu me crieras Oui, on se retrouve dans l'espace son comme des souris Ça donne le sourire de fumer la souris Frite satanique dans le cul de la souris huss, huss, huss. La police lance une enquête y a ses parents qui s'inquiètent Les vegans veulent qu'on m'arrête C'est pas moi le problème dans l'histoire C'est pas moi qui sais qu'est ce que fais qui est qui qui la souris, les souris, les souris. Fume la souris, la souris, fume la souris, fumé la la souris, la souris, la la souris, la souris, la souris, souris, souris, souris, Encore cette voix dans ma tête. <rire> Cerveau ouvert, je suis le docteur en flaquette. Laboratoire de fumage de souris. Les voisins se plaignent d'une odeur de pourri. La fumée est grise comme des poils de souris. Le respect se perd, je suis fumant fumandieri. Le shit s'est devenu surcoté. Moi, je fume du tétra hydro -tubina.